Salut, bonjour à tous, je m'appelle Fifi, je travaille pour le Fab Lab Que et en fait on a décidé en équipe de vous proposer des ateliers que vous pouvez réaliser à la maison on appelle ça le Fab Lab Que at Home alors, vous allez me dire pourquoi à la maison bah parce que tout le monde est un peu obligé de rester à la maison alors on a cherché des activités faciles avec du matériel que vous avez à la maison et on va vous les proposer régulièrement sur cette nouvelle chaîne alors la première activité, c'est un tour de magie que Gérard, qui est bénévole chez nous, que vous connaissez bien, a trouvé. Regardons plutôt le tuto. Alors, c'est un tour de magie où il faut trois pièces de monnaie et une petite boîte que vous allez fabriquer, ainsi que trois crayons. On regarde d'abord le tour et essayez de comprendre l'astuce. Voilà on va mettre les trois pièces de monnaie dans la petite boîte alors les magiciens ils aiment bien toujours faire un petit peu de mise en scène ça participe au truc regardez on montre la feuille voilà les deux côtés c'est bien ok on va voilà les pièces sont toujours là oui voilà on referme la petite boîte et on va pouvoir mettre les crayons Et incroyable, le crayon traverse la pièce de monnaie. Essayez de comprendre le truc. Vous le verrez à la fin du, de la vidéo, bien entendu. Parce que vous allez fabriquer vous-même ce truc. Vous allez pouvoir le fabriquer vous-même. Voilà. Alors, Gérard nous a fabriqué des petites fiches que vous allez pouvoir imprimer ou reproduire à la maison pour faire facilement ce tuto tout se trouve sur fablabque.be mais regardons plutôt le tour elle enlève les crayons hop voilà et attention le troisième crayon et magie, évidemment, toujours. Hein. Ça, c'est les magiciens. Et voilà. Les pièces sont toujours là. Est-ce que vous avez compris comment on faisait Eh bien, vous allez peut-être le découvrir en regardant la vidéo complète qu'on va, qu va vous mettre en lien également. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur info@fablabque.be. Et évidemment, je voudrais aussi vous présenter quelqu'un d'autre qui va nous parler de l'activité que nous allons vous proposer la semaine prochaine. Je vais essayer de me connecter. Attention, on va voir. Attendez, hein. je change de chaîne. Ah, voilà. Allô, oui Ah, oui, oui, je vous entends. Oui, oui je vous entends, je suis en oui direct. Du donjon de Kirchstar. En oui. effet. Euh, oui. Je me présente, je suis Krau, oui, Krao, gobelin gardien du donjon de Kirchstar. Oui. Ah voilà. oui. Euh, donc je suis venu aujourd'hui pour vous annoncer que dès lundi, il y aura oui. euh, de nouvelles épreuves sur la chaîne euh, Fab Labke Hatom. Nous avons prévu euh, de la baston, euh, des trésors et des énigmes, oui, en wow, on fait Génial Pour cela, vos téléspectateurs devront découvrir le langage oui. des serpents Oh là là là là oui. là là Oui, le code Python, oui, mais c'est wow. moins magique de dire code Python que langage des serpents Serpents Oui, en effet Donc, oui. euh, nous reviendrons là oui. moi et mes copains les gobelins, pour oui. vous présenter tout ça dans une autre vidéo voilà. Génial, super. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bon week-end et euh, au revoir, Fifi. À bientôt. Au revoir à tous. À la, à la prochaine.